Bonjour, est-ce qu'il t'arrive de te sentir comme déconnecté Et tu vas bah, utiliser ce mot sans pouvoir vraiment expliquer qu'est-ce qui est déconnecté, euh, pourquoi tu te sens comme si à l'intérieur c'était vide ou comme si tu devais courir à longueur de journée ou comme si tu ne savais pas vraiment quelle décision prendre ou quel était ton chemin ou comme si tu ne voyais pas ton avenir ou comme si tu, tu sens que ton énergie, elle descend, elle descend, elle descend, et puis alors, peut-être même tu tombes malade, ou tu cherches, des, comme si tu cherchais des solutions partout, tu demandais à tout le monde, et tu sais même, vraiment même pas la bonne question à poser, parce que tu ne sais pas quel est ce mal-être à l'intérieur, ou ce, oui, c'est quelque chose qui fait que tu n'es pas heureuse, tu n'es pas épanouie. Eh bien, Hier, j'ai fait une vidéo où je parlais, donc je faisais la méditation du feu avec une bougie et je parlais de cette flamme qui, euh, quand on souffle très fort dessus, qui s'éteint, et comment est-ce qu'on peut la rallumer Je ne sais pas si tu as vu cette vidéo. Et cette réflexion, elle continue euh, dans ma tête et euh, puisque je travaille avec les personnes, avec les femmes, sur cette connexion au féminin sacré, je voudrais aujourd'hui te raconter euh, mon histoire voir si toi tu as vécu quelque chose euh, de similaire parce que je pense que c'est le cas de beaucoup de femmes et on rentre euh, quand on, on sent ça tout d'un coup dans une sorte d'errance dans une sorte de sentiment de se sentir totalement perdu et ça peut se faire très très très tôt euh, dans l'enfance euh, comme ça peut venir à n'importe quel moment donc à la base et bon bien sûr je suis pas psychologue euh, mais je te partage mon, mon vécu mon, et euh, mon ressenti, les solutions que moi j'ai trouvées, oui. Et aussi, en travaillant avec euh, les femmes, qu'est-ce que j'entends, comment ça fonctionne. Donc, quand tu es toute petite, Évidemment, besoin. tu as besoin d'affection, d'amour, de tendresse. Tu as besoin qu'on te parle. Euh, C'est un besoin tellement vital que si tu n'as pas ça en tant que tout petit, petit bébé, à part le fait qu'évidemment, on va te nourrir, mais tu peux carrément en mourir. Il y a eu euh, des très, très, très malheureux tests, hein, un très malheureux test qui est très connu, qui a été fait avec cela, euh, où les bébés sont morts. Je sais plus qui a fait ça, mais si tu cherches sur Google, tu vas le trouver. Et donc, c'est un besoin. Et le bébé, il va trouver des, euh, toutes les, les stratégies possibles pour recevoir cette affection, cette attention. En tous les cas, le minimum pour survivre. Mais imaginons maintenant que ton enfance aurait été bien et que tu n'as aucun souvenir, tout comme moi, d'avoir été maltraité ou rien. Moi, je, je crois que mon enfance était, euh, était bien. J'ai une super relation avec mes parents, je les aime, ils sont encore vivants et plus je les, les vois, plus je suis euh, heureuse, de les, reconnaissante de encore les avoir et plus j'ai vécu et que j'ai eu des enfants moi-même, je les comprends et je me dis « mon Dieu, ce n'est pas facile ». De, de donner le meilleur de soi aux enfants des éduquer, ne pas les blesser ne pas les traumatiser ne, ne pas leur euh, euh, savoir les protéger comme on aurait voulu et que euh, qu'on n'y arrive pas je ne sais pas si toi tu, tu es dans ce cas, je sais que au début, on veut être tellement parfait, parce qu'on a peut-être certainement souffert nous-mêmes, on n'a pas tout eu. Et là, on se dit, même moi, je vais faire ça mieux. Et puis, on se plante. te les cas, moi, je, je sais que chaque fois, je, je fais mal à un enfant, inconsciemment, ou, ou enfin, consciemment, je pense que même pas, mais d'une manière évitable, j'ai certainement souffert presque plus. Et c'était comme si une vieille euh, blessure se réouvre sans savoir c'est quoi ça. Et donc... Euh, cette déconnexion, c'est sur ça que je voulais parler aujourd'hui. Mais qu'est-ce que c'est cette déconnexion De quoi est-ce qu'on est déconnecté Et comment est-ce qu'on peut se reconnecter Et donc, ce que je pensais, tu vois, c'est que, imaginons que ça fonctionne comme ça. Tu as ton mental, tu as ton corps et as ton âme. Et les deux, ton corps est un peu le véhicule comme ça, où, où tout se passe dans l'instant présent, et le corps, il tient la mémoire aussi. Ça, tu peux le voir quand tu bouges ou quand tu enseignes, comme moi, la danse et les mouvements, tu vois tout de suite dans quelqu'un, wow, « Waouh, là, il y a un blocage !» Parce que ce n'est pas fluide, ou elle ne sait pas se mettre en, ne sait pas s'ancrer, etc., etc. Et quand ton âme se déconnecte, tout d'un coup, imagine, tu, tu as un traumatisme, quelque chose qui est tellement, tellement, tellement douloureux, que tu vas trouver un endroit où ces douleurs n'existent pas. D'ailleurs, c'est connu quand la douleur physique est trop intense, tu peux tomber dans les pommes et tu sens plus rien. Mais qu'en est-il de la douleur de l'âme Qu'est-ce qui se passe quand c'est insupportable Est-ce qu'elle disparaît Mon vécu, c'est que elle capsule On trouve, moi, j'avais trouvé un endroit où je pouvais disparaître. Ouais, comme je comme je, j'explique ça devenu anorexique et euh, qu'est-ce que c'est ça, c'est tout d'un coup. Je pense que je me suis déconnectée et je n'ai fonctionné que plus que avec ma tête. Attention à la tête. C'est un faisant semblant de perfection. C'est un c'est quelque chose de terrible en fait quand on est esclave de la tête qui est manipulable, qui est comme un sort de requin qui te bouffe dès que qu'il a envie. Parce que la tête, quand c'est ton outil, c'est magnifique, c'est extraordinaire, c'est une machine super, et actuellement on découvre tout ce qu'on peut faire avec ça. Mais quand toi-même, tu n'as plus cette contrepartie, ton âme qui te dit ce qu'il faut faire et que c'est ta tête qui est ton maître, cette tête va te dire… Tiens, euh, tu veux pas grossir, euh, mais dans le frigo il y a ce morceau, ce gâteau. Ok, tu sais, tu manges un petit morceau de gâteau comme ça, rien du tout, minuscule. Et tu as mangé ce petit morceau de gâteau. Et oh, mais ça c'est pire. Mais écoute, tu peux manger encore un petit morceau. C'est pas grave, deux petits morceaux. Et donc tu vas bouffer le, le gâteau en entier peut-être par petits morceaux. Ça, c'est la tête. Ou bien alors, fais ceci, fais confiance à cela. Waouh, tu veux ce truc, tu veux ce truc, va le va le acheter. Tu achètes ce truc, franchement, trop cher. À peine sorti du magasin, bon, t'en as vraiment pas besoin. Pourquoi as, as acheté cette connerie, tu vois Je ne sais pas si ça, c'est quelque chose qui se passe. Je pense que c'est tout à fait euh, euh, les êtres humains qui... Qu cette tête, elle fonctionne tout simplement comme ça. Mais moi ce qu'elle a fait, euh, et moi je n'en étais pas consciente, à partir de l'âge de 12 ans, 13 ans, quand je suis devenue anorexique, je ne me suis pas rendue compte que mon âme avait trouvé une solution de disparaître, de se mettre à l'abri de cette souffrance. et ne me demande pas ce que c'était, hein. moi je ne sais toujours pas te l'expliquer, euh, à l'abri. Et donc, moi, je fonctionnais avec ma tête. Je devais vraiment être première de classe. Je, je bossais tout le temps. J'avais l'impression d'une fuite en avant. Courir, courir. Je faisais même un rêve que j'ai fait pendant des années. Et affreux. Et je le faisais presque tous les soirs. Et là, le, rêve, le rêve que je faisais, c'était que euh, j'étais quelqu'un qui devait s'enfuir. Parce que derrière moi, il y avait cet enfant affreux mais je ne l'avais jamais vu, mais qui me courait derrière, Vous voulez me rattraper, Vous voulez me coller, et il courait, moi je devais courir plus vite. Et c'était affreux ce rêve, parce que je savais que cet enfant était absolument super moche, horrible, et je ne voulais surtout pas qu'il me touche, et je ne voulais surtout pas qu me... que je m'arrête et que je le regarde. <rire> et je me suis chaque fois réveillée avec ce rêve, et je me dis « Waouh, qu'est-ce que c'est horrible, et pourquoi je ne peux pas… Enfin, »« Qu'est-ce que c'est cet enfant ?» Et à un moment donné, et ça m'a sauvée. Euh, je pense que cette soif à l'intérieur, cette quête à l'intérieur, de me reconnecter à cette âme, à ce moi, était tellement forte qu'il y a quelque chose qui est venu. Qui, euh, donc là, j'ai appris à méditer. Oh, c était, c était, ça a changé mon monde. Là où il n'y avait que du noir, tout d'un coup, je savais qu'il y avait une porte où je pouvais aller vers la lumière, qu'il y avait de la lumière, de l'amour, de l'énergie, la chaleur. Mais ce n'est pas pour ça que j'allais ouvrir cette porte tous les jours parce que mon habitude de fonctionner était bien présente et cette manière de, de, de, de ne pas savoir assumer certaines situations ou de croire que je devais être parfaite et que je devais travailler et, et courir. Ça s'est resté présent, présent, présent et je pense que beaucoup de choses que j'ai réussi à faire dans ma vie, je les ai fait grâce à cette capacité de me tuer à la tâche. Et ce n'est pas la bonne énergie, évidemment, mais tu arrives à aller très très loin. Et je vois beaucoup de femmes tiennent, tiennent, tiennent, sont fortes et fortes jusqu'à ce qu'elles s'écroulent. Et alors là, tu as le burn-out. Et quand tu t'écroules et que ton corps, à la fin, ne tient parce que le corps, il est gentil là. Il t'accompagne dans cet esclavagisme. Il t'accompagne. Tu le maltraites. Et, et tu as l'impression que c'est bien ce que tu fais, que c'est parfait, mais tu n'as aucune place dans ta vie. Pourquoi? Parce que tu es esclave de ta tête là. Ton âme n'a plus aucune place. Moi, je t'ai déconnecté. Mais peut-être que toi, tu n'es pas déconnecté. Peut-être que parfois, tu as des moments de, dans ta vie, de, des petits moments où tu te dis ah, je sens que je sens quelque chose d'indescriptible. Peut-être que tu as toujours des moments comme ça. Si c'est la fuite en avant, si de, que tu peux jamais t'arrêter, tu peux te poser la question où est-ce que je vais? Et est-ce que je vais pas m'écrouler? Parce qu'en fait. Le fait de s'écrouler, ça on le sait, hein. on, on, on, on, on, inconsciemment, il y a des, des, des trucs d'alarme qui s'allument partout et quand tu as ça dans ton, dans ton inconscient qui se dit attention attention attention et tu l'écoutes pas tu l'écoutes pas tu l'étouffes avec des, des, des, des médicaments avec des boosters je vois beaucoup de jeunes qui font ça et, et, et moins jeunes et quand ça ça ne fonctionne pas donc tu te boostes tu te boostes tu bois peut-être des brettes euh, bulles et des machins comme ça ou tu fumes ou je sais pas après tu, tu tombes malade tu as des petites maladies des grandes maladies de plus en plus en plus plus, tout, tout, tout te dit arrête ça prends le temps et connecte-toi parce qu'il est temps et puis tu arrives plus âgé et tu as des crises hein la crise de la cinquantaine, de la quarantaine tout n'importe quoi, ça peut arriver n'importe quel moment de ta vie mais tu as des crises et chaque crise, donc soit c'est accompagné d'un mal-être émotionnel, psychologique même physique ou, ou d'une crise comme ça et alors tu as tous les gens qui vont te dire ouais, « Prends tel médicament, fais telle cure, fais ceci, fais cela » et tu essayes tout ça et jusqu'au moment où pff, rien n'a fonctionné, n'est-ce pas En tous les cas, chez moi, c'était comme ça. J'avais quand même des bouées de sauvetage où j'avais une euh, béquille. et J'ai fait aussi une autre vidéo il y a quelques jours où j'ai remercié toutes mes béquilles et tous mes bouées de sauvetage que j'ai pu trouver dans cette quête, dans cette recherche l'heure que moi, je savais où trouver cette connexion. C'est fou ça Mais si tu ne pratiques pas ça, si tu ne fais pas de l'espace, tu t'écroules quand même. Parce que c'est une soif de l'intérieur, comme une soif si tu n'allais jamais manger, tu penses que tu vas survivre. Paraît-il qu'il y a des gens qui savent vivre du prana. Et ça, ça ne m'étonne pas quelque part. Le prana étant cette nourriture de l'âme, Ouais, où tu es tellement nourri avec la lumière, l'amour, je ne sais pas, que ton corps peut vivre sans manger ni boire. Je n'ai encore pas rencontré quelqu'un comme ça, mais je connais plusieurs personnes qui que je, à qui je fais assez bien confiance, qui ont dit qu'ils ont pu le faire. Mais l'inverse, je crois qu'il n'est pas vrai. Je crois que l'inverse, quand ton âme se meurt, tu meurs à petit feu, parce que ton corps il s'accroche. Hmm ça a été programmé comme ça donc ce qui est intéressant ici et ce que je voulais donc euh, vraiment dire est-ce que toi tu te reconnais un peu dans, dans ce vécu est -ce que, comment tu vois ça, est-ce qu'il y a tout plein de, de, de, de, de lumières rouges qui s'allument et chez toi les lumières rouges que tu vois ou que tu sens euh, ils, ils se manifestent comment, tu peux partager ça ici dans le commentaire, ce serait trop chouette parce que je pense que il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de lumière rouge actuellement dans le monde entier. L'humanité, même la Terre, a allumé ces petites lumières rouges et il est, il est temps, il est temps de remettre un équilibre de, de, de la noirceur vers la lumière. Bien sûr, est-ce que cet équilibre n'est pas tout le temps là? Je ne le sais pas. Mais en ce qui me concerne, j'ai besoin de plus d'espace pour mon âme, pour cette lumière. Tu peux donner tous les noms que tu veux à cela. J'ai besoin de faire cet espace et de sentir à quel point c'est une co-création. Ma vie, elle est une co-création. Et si je n'invite pas mon âme à ça, si je ne lui donne pas l'opportunité d'avoir une place pour se connecter, à ce moment-là, à l'intérieur, je me meurs de petits feux, je n'ai plus d'énergie, euh, je ne peux plus communiquer correctement avec les gens qui m'entourent, et euh, tout devient de plus en plus sombre et, et sans énergie. Et donc, quels sont, à toi, est-ce que tu as fait l'expérience de, de cela Est-ce que tu as des lumières qui rougent, qui s'allument Et quelle est peut-être ta béquille que tu as trouvée ou ta bouée de sauvetage, selon l'image que tu as dans la tête avec cela. Est-ce que tu sens une urgence Mais tu sais pas quelle urgence Et euh, c'est là que ça devient magnifique. Heureusement qu'on sent cela. C'est comme quand on se brûle, heureusement qu'on a mal. Parce que si tu pas mal, tu fais rien. Donc toute cette... Tout ce qu'on peut sentir heureusement merci merci merci que c'est là parce que je pense qu'on est vraiment là pour remplir son âme avec cette vie et, et de lui donner l'opportunité de vivre tout cela et de faire son chemin en se remplissant de, de bonheur de beauté de, de tout ce qui se passe et euh, est-ce que tu as aussi des moments de synchronicité dans ta vie ou euh, je ne sais pas, où, tu as l'impression que la vie te répond. Est-ce que tu as les deux ou est-ce que tu n'es actuellement que dans le chemin, le, le cercle vicieux dans le mauvais sens Alors, j'ai pensé, puisque c'est aussi mon chemin et mon évolution, de faire ici prochainement cinq vidéos avec cinq techniques pour faire, apprendre à faire cet espace et à se connecter. Parce qu'en réalité, c'est simple. Parce que ce n'est pas comme si on coupe, on coupe cette connexion et, et qu'après, boum, c'est foutu pour toujours. Non, tu respires. Hein. Tant que tu respires, tu es vivant. Tant que tu respires, cette connexion existe. Mais est-ce que toi, tu es présente à ça ou est-ce que tu es juste dans ta tête Est-ce que ton corps est l'endroit où tu peux laisser ton âme vivre des choses ou est-ce que ton corps est l'esclave de ta tête le parfait esclave de ta tête. Est-ce que ton corps, il est le partenaire de danse de ton âme ou est-ce qu'il fait une drôle de danse Une sorte de marche militaire. Si c'est cette marche militaire, il est temps de changer les choses. Beaucoup de... Vraiment, le temps. Et donc, moi, je vais faire ces vidéos ici. Si tu restes sur euh, connecté ici, que tu regardes, je suis sûre qu'il y a certaines choses que tu ne connaissais pas, que je vais montrer comment faire. Et ça me ferait très plaisir de savoir euh, si tu as envie que je fasse ces vidéos ou pose-moi les questions. De quelle manière tu as envie de te connecter euh, Qu'est-ce que tu as envie d'apprendre avec ça Ça me ferait bien plaisir. Ok, je pense que j'ai parlé assez longtemps. Je me réjouis de tous les commentaires et de tous les vécus que tu peux mettre ici en dessous les souffrances peut-être. Avec cela, il y a beaucoup de, beaucoup de souffrances autour de ce thème. Et quelle est la manière que tu as trouvé Ok, bien. À une bonne soirée, une bonne journée à tout le monde et à très bientôt. Bye bye